La préparation à l'été est une initiation à la joie, elle passe par aller regarder notre difficulté, notre rapport positif et négatif au plaisir, des sens, car sinon eh bien on continuera à perpétuer l'idée que c'est des joies de l'esprit, des joies de l'âme. Si on veut faire un renouvellement, il faut aller regarder, il faut aller même plus que regarder, il faut aller construire des nouvelles passerelles, des nouveaux ponts qui vont permettre à l'énergie divine au feu sacré de descendre dans le corps, de descendre dans les sens. C'est ça une spiritualité incarnée.